Qui fait du sexe, perd de l'argent, sauf pour nos stars. Le st <musique> <musique> When niggas from Long Beach to Long Island, I hardly smell cause my heart falls Once I commence my show, I rip apart foes Now I yeah, got to my next and this is a, a quicker conversation Just to end the bullshit, yeah. let's get back to money making Tell them busters that I hold on Controlling the house, my shit's so wicked when I flip Niggas closing they mouth, don't call them brothers je ne sais pas a Life's a bitch, ah, ça bah, y il... est. T'as vu, je t'ai dit avant la fin de la semaine, tu vois. J'ai dit ouais, largement, tu vois. Une demi-heure plus tard, tu sais, moi j'avais 150 balles sur le site. Et je lui dis, ah bah moi je suis à 300. Il était traumatisé, il était énervé, il s'énervait. <rire> J'étais en médium et hard tu vois CHIOTTE va aller dire vite vite vite ça Je savais, je savais, Est-ce que tu prends du plaisir au moins I never go. That's <laughs> the never make be it's <laughs> a You're a bunch of hypocrites, wizard of Dixie Good riddance, cause you never should've touched You got this oh, thing, you couldn't so take the pressure I'ma of make it sharp. Trust me, you cry when they drop me Can they stop me? Try to Trying to suffer with your copies I'm okay. okay. I don't know what I'm spitting If you prison to death, this rap game, all We got left So try to come from here we become a drum Life is an outlaw For so so <rit> le nom de ce groupe parce que on ouais. ouais, ouais, ah, va attendre 30 on va trouver ah, je vais dire pas C'est pas, parce que t'as dessus Ouais, non, short non, tard. je suis en retard. Mais chalap tout, chalap, chalap. Foufou. Un petit super-homme qui gagne à, <rires> <rires> à Ah, nice. posé Merci beaucoup. Oh, Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois,